Aujourd'hui le 2 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions offensives réussies des troupes russes, la colonie de Kurdyomovka de la République Populaire de Donetsk a été complètement libérée des unités des forces armées ukrainiennes. Plus de 60 militaires ukrainiens, 3 chars et 6 véhicules blindés de combat ont été détruits. Dans la direction de Kupiansk, une tentative de deux groupes tactiques de compagnie des forces armées ukrainiennes d'attaquer depuis la zone de la colonie de Kotliarovka, dans la région de Kharkiv, a été contrecarrée par des frappes aériennes de l'armée, des tirs d'artillerie et de lourds systèmes de lance-flammes. Au cours de la journée, plus de 50 militaires ukrainiens, deux chars, quatre véhicules de combat d'infanterie et deux véhicules blindés Cosaques ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les frappes aériennes de l'armée et les tirs d'artillerie ont vaincu trois groupes tactiques de compagnie de l'ennemi qui avançait pour attaquer en direction de la colonie de Chervanopopovka de la République Populaire de Luhansk. À la suite des dégâts causés par l'incendie, les unités des forces armées ukrainiennes ont été dispersées et renvoyées à leur position d'origine. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus d'une centaine de militaires ukrainiens tués et blessés, deux chars, deux véhicules blindés de combat et de camionnettes. Onze militaires des forces armées ukrainiennes se sont rendus. Dans la direction sud-donetsk, l'ennemi... Avec des forces allant jusqu'à une compagnie, a tenté en vain de contre-attaquer depuis la zone de la colonie de Vugledar en direction de la colonie de Nikolskoi de la République populaire de Donetsk. À la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 50 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules blindés de transport de troupes et deux camionnettes ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu cette poste de commandement ennemie dans les zones des colonies de Sinkovka, Krugliakovka de la région de Kharkov. Dibrova, Vodian, Prochistovka, Konstantinovka de la République Populaire de Donetsk et Shcherbaki de la région de Zaporozhye. En outre, 78 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire des forces armées ukrainiennes dans 184 districts, ainsi qu'un point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers dans le village de Chazoviar de la République Populaire de Donetsk ont été touchés. Au cours de la lutte contre la batterie, un coup a été porté à la zone de concentration des unités de la 40e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Liptsi. Et à deux positions de tir du les systèmes de lance-roquettes multiples ukrainiens grades ont été supprimés dans les zones des colonies de Zovtve et de Mikhaïovka, dans la région de Kharkiv. Dans les zones des colonies de Zagornois, Dimitrovo et Volchanskoua de la région de Zaporozhye, trois dépôts de roquettes et d'armes d'artillerie et de munitions des forces armées ukrainiennes ont été touchés. Des avions de chasse dans la zone de la colonie Ukrainka de la République Populaire de Donetsk ont abattu un avion MiG-29 de l'armée de l'Ukrainienne. Un avion ukrainien Su-25 a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Nikolskoye en République Populaire de Donetsk. En outre, sept véhicules aériens sans pilote ont été détruits pendant la journée dans les zones des colonies de Svatovo, Kranorochanskoye, Chervon-Popovka, Golikovo, Storzevka de la République Populaire de Lugansk et Yegorovka de la République Populaire de Donetsk. 13 roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples Uragan et Vilka ont également été interceptés dans les airs dans les zones des colonies de Svatovo en République Populaire de Lugansk. Novojandrivka et Yegorovka en République Populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 336 avions, 177 hélicoptères, 2599 véhicules aériens sans pilote. 391 systèmes de missiles antiaériens, aériens 6953 chars et autres véhicules blindés de combat, 908 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3648 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7437 unités de véhicules militaires spéciaux.